Comment mieux vivre avec ses émotions dans son quotidien C'est l'objet de cette série et aujourd'hui une question qu'on me renvoie souvent. Polo, j'ai peur, je fais quoi Qu'est-ce que je fais Eh bien, vous savez, la peur, il y a plusieurs sources comme ça qui peuvent évidemment déclencher ce sentiment d'insécurité. Alors, est-ce que je suis dans une insécurité euh, qui est liée à ma dimension corporelle à ma dimension matérielle, à ma dimension relationnelle, à ma dimension intellectuelle, à ma dimension spirituelle. Hein. Et évidemment, c'est toujours intéressant de se dire qu'est-ce que je suis en train de vivre quand je dis que j'ai peur, qu'est-ce que je ressens exactement Et surtout, qu'est-ce qui déclenche extérieurement ou dans ma propre tête ce sentiment d'insécurité Ça, c'est très important. Qu'est-ce que je ressens exactement J'inspire, je souris, je me connecte à cette insécurité. Et à partir de là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui détecte ça Par exemple, il y a encore quelques jours, je faisais passer des personnes sur une tyrolienne. Eh bien, vous savez, même si ça fait des années que je fais ça, quand moi je me lance sur une tyrolienne et qu'il y a 80 mètres de vide, au moment où j'y vais, c'est clair que j'ai toujours cette insécurité. Pourquoi Parce que je sais pourtant que le matériel est là, j'ai des références, mais j'ai un moment d'angoisse. Sauf que j'ai déjà fait ça plusieurs fois et comme en plus je fais passer des personnes, je suis porté par le groupe, je suis porté par la confiance que j'ai en moi et finalement je reprends le dessus parce que ma tête me dit bah, « tu sais, Polo, c'est normal que tu aies peur voilà. ». Mais ce qui va m'aider à gérer la chose, c'est surtout d'accueillir. Tiens, Une partie de moi se sent, par exemple, impressionné par le vide. Et l'autre partie de moi voit qu'il y a du très bon matériel et que je me sens, au contraire, en sécurité. J'inspire, je souris et j'accueille. Pourquoi Parce que je sens que ce que je vis est lié à la représentation que je suis en train de me faire. Et du coup, je me dis, bah oui, c'est normal. Si je regarde en bas, eh c'est normal que j'ai peur. Si maintenant, je mets ma focalisation sur, au contraire, la qualité du matériel qui est en train de me porter et l'expérience que je vais traverser, alors, du coup, il y a une excitation qui, évidemment, va vite arriver. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Quand on est face à une peur, ça peut être la peur, par exemple, de demander. Moi, j'ai beaucoup eu cette peur de demander, peur de déranger, peur de blesser, peur de… Voilà, bref, toutes sortes de peurs que je m'inventais. Mais le fait d'accueillir la situation et de me dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de me dire, justement, qui alimente cette peur Si je voulais l'augmenter que faudrait-il que je perçoive, que je me dise, que je regarde, que je me raconte Ou au contraire, qu'est-ce que ça vient euh, justement m'indiquer, euh, justement cette peur Et quel est le cadre pour le coup, la modalité, le fonctionnement, euh, la sécurité finalement que j'ai besoin de mettre en face Donc la peur c'est quelque chose d'important, ce n'est pas quelque chose d oubli, à oublier, mais pour justement faire le distinguo entre une peur qui est réelle, parce il y a un danger, hein, bah, la peur de tomber, c'est heureusement que c'est là, parce que ça m'évite de me pencher trop. La peur de chuter en escalade, bah, ça me permet d'être vigilant. La peur de me blesser quand j'utilise des, des, des machines, par exemple, bah, c'est très important parce que ça préserve ma sécurité. Mais il y a parfois des peurs qui sont plus fantasmées, qui sont plus des peurs émotionnelles. La peur de parler en public, par exemple, est semble-t-il une des peurs les plus répandues dans le monde. Et donc pourquoi bah, Parce qu'on s'est rendu compte que le système nerveux adore ce qu'il connaît. Donc dès qu'il est confronté à une zone d'insécurité, par nature, il a peur. Moi-même, aujourd'hui, pourtant, j'ai fait des tas de conférences, j'ai adressé la parole à des tas de personnes. Mais si je dois, dans un restaurant, aller faire une demande à quelqu'un d'inconnu, eh je sais que mon système nerveux, tant qu'il n'a pas créé le lien avec la personne, il est insécurité. Pourquoi Parce que je sais comment ça marche. Donc c'est ça qui est intéressant quand on découvre la mécanique neuro-émotionnelle, c'est qu'on fait le distinguo entre ce que je vais appeler le cheval, le conscient, euh, le, le cavalier qui est sur le cheval et le préconscient ou l'inconscient qui est le cheval. Donc le cavalier et le cheval. Le cavalier, c'est ben mon conscient, c'est ce que je voudrais. Et puis intérieurement, ben, il y a une partie de moi qui a peur. Et c'est très fréquent de voir... Je le, rencontre énormément dans mes groupes une personne voudrait prendre un téléphérique elle a eu peur depuis qu'elle est enfant et du coup elle dit ah non jamais je fais ça et puis en discutant avec elle en accueillant sa peur en lui disant tiens qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur que tu te racontes depuis des années qui fait ça et si les choses se passaient autrement est-ce que ça t'arrangerait et comment on peut transformer ça peu à peu et ça ça devient tout à fait possible grâce justement à la prise en compte, vous voyez, on n'est pas dans un régime de type se couper de la peur, dépasser sa peur, on est dans accueillir, aimer et transformer. Accueillir c'est ressentir, aimer c'est reconnaître et valoriser qu'est-ce qui est en train de se produire, vous voyez, et enfin à partir de là, ben, qu'est-ce qu'on peut apprendre et à partir de là, comment on peut réagir d'une manière plus positive et constructive, et c'est ça que je trouve intéressant, et le courage c'est d'affronter cette peur, c'est pas de ne pas la voir ou de la rejeter, c'est d'affronter intelligemment la peur. Ce n'est pas courageux de se jeter comme ça de très haut euh, en l'air sans s'assurer qu'en bas, on risque d'arriver au bon endroit. En fait, hein. Donc euh, ce qu'on appelle le courage, c'est quelque chose, de mon point de vue, qui est à prendre en compte, mais d'une manière sécure. C'est-à-dire que euh, prendre des risques, c'est important. Se mettre en danger, c'est une, une ânerie en fait. Hein. Donc euh, c'est ça qu'il va falloir évaluer. Et pour moi, le meilleur processus, écoutez ce qui se passe. Que faut-il qu'il se produise pour que je ressente ça, soit plus fort, soit moins fort Et à partir de là, qu'est-ce que ça m'indique que je pourrais mettre comme cadre sécurisant pour pouvoir progresser Et c'est comme ça que, d'étape en étape, eh bien, du coup, je vais grandir grâce à mes peurs. Voilà, c'est vraiment un thème important, la notion de peur. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez ben, pas à venir nous rejoindre et puis surtout de découvrir comment cette mécanique neuro-émotionnelle finalement peut nous ouvrir à des champs extrêmement euh, positifs de solutions surtout pour grandir vers plus de liberté, ce qui va nous entraîner dans plus de responsabilités. Merci à vous et au grand plaisir de vous retrouver sur cette thématique.